13. Signes inattendus que vous allez vivre plus longtemps que vous ne le pensez. Certains signes que vous allez vivre de nombreuses années peuvent être tout à fait inattendus et pas évidents. Nous partagerons avec vous les secrets les plus inattendus de la longévité. À la fin de l'article, vous saurez où vous devriez vivre pour atteindre un âge vénérable. Avez-vous déjà calculé combien de circonstances quotidiennes allongent votre vie 13. N'ayez pas peur de l'âge. La recherche montre que la gratitude est liée à la maturité affective et que la capacité de prendre de l'âge comme avantage augmente l'espérance de vie de 7,5 ans. 12. Vous êtes accro au shopping. Il s'avère que le shopping est beaucoup plus important pour les hommes que pour les femmes. La recherche a montré que les achats fréquents réduisent le taux de mortalité de 28% chez les hommes et de 23% chez les femmes. 11. Vous avez un animal de compagnie. Il est prouvé que les animaux domestiques vous aident à être en meilleure santé. Avoir un contact avec un ami à quatre pattes vous détend et aide à produire l'hormone ocytocine, qui régule les émotions positives dans le corps. De cette façon, votre animal de compagnie allonge votre vie, réduit le stress et vous protège contre les maladies cardiaques. 10. Consommer de la nourriture pourpre. Si vous mangez des aliments pourpres régulièrement, la probabilité de rester en bonne santé et de prolonger votre vie augmente plusieurs fois. Les myrtilles empêchent la croissance des cellules cancéreuses du sein, sont riches en prébiotiques et luttent contre le vieillissement prématuré. Les scientifiques recommandent de manger des raisins violets régulièrement car ils améliorent le fonctionnement du cerveau et vous protègent contre les maladies cardiovasculaires. Les femmes qui ont mangé 3 portions de nourriture violette par semaine ont réduit le risque d'une crise cardiaque de 32%. 9. Souriez sur les photos. En étudiant les photos des joueurs de baseball de 1950, les scientifiques sont arrivés à la conclusion que le sourire peut prolonger votre vie. La recherche a montré que les personnes qui souriaient sur les photos avaient une espérance de vie de 7 ans plus âgée que la moyenne. 8. Buvez quelques tasses de café par jour. Une étude a montré que les personnes qui boivent du café régulièrement ont un risque plus faible de décès prématuré. Une tasse de café réduit ce risque de 12% et 3 tasses, de 18%. 7. Vous avez un partenaire stable. L'amour renforce notre santé, nous protège des conséquences négatives du stress et, selon les recherches, le mariage allonge la vie. Les personnes sans partenaire stable meurent avant l'âge presque deux fois plus souvent. Les scientifiques de la Harvard Medical School croient également que le mariage aide à prolonger la vie et à réduire le risque de maladies cardiaques, d'Alzheimer et de cancer. Les résultats d'une étude menée par deux scientifiques de l'Université de Chicago ont montré que les hommes mariés vivent 10 ans de plus que les hommes célibataires, tandis que les femmes mariées vivent environ 4 ans de plus que les femmes célibataires. 6. Les lettres initiales de votre nom sont positives. C'est surprenant, mais si vous pouvez former des mots positifs, par exemple VIP, Mio, Léon, avec les lettres initiales de votre nom, vous aurez une vie un peu plus longue. Les hommes ayant des initiales positives vivaient près de 4,5 ans, Tandis que ceux dont les initiales étaient des mots négatifs vivaient près de 3 ans de moins que la moyenne. 5. Vous êtes un peu en surpoids. Selon une étude, les personnes ayant un peu de poids excessif vivent plus longtemps que les personnes ayant un poids normal, pauvre ou exagéré. Les scientifiques supposent que l'avantage d'avoir quelques kilos en troupe aide à protéger le corps de la faiblesse à l'âge adulte. 4. Ou au moins la hanche large. Selon les scientifiques, les femmes avec la hanche large peuvent se vanter d'une meilleure santé, car le surpoids dans le bas du corps réduit considérablement le risque de maladies cardiovasculaires et de diabète. La graisse de la hanche est différente de l'abdomen, c'est dangereux car elle couvre les organes internes provoquant différentes maladies et réduisant l'espérance de vie. 3. Vous êtes entouré de gens avec un bon sens de l'humour. Des scientifiques norvégiens ont découvert que des amis avec un excellent sens de l'humour prolongeaient la vie de 7 ans. Mais il s'avère que le rire n'affecte positivement votre santé que jusqu'à 70 ans. Alors ne perdez pas de temps et remplissez d'émotions positives. 2. Vous avez un contact avec beaucoup de femmes. Des chercheurs de l'université Harvard ont découvert que les hommes qui ont grandi dans un petit nombre de femmes vivaient moins que ceux qui avaient beaucoup de contact avec le sexe féminin. Ces hommes sont également plus susceptibles de se marier, et le mariage, comme nous l'avons déjà découvert, allonge la vie. 1. Vous aimez prendre soin des autres les scientifiques sont arrivés à la conclusion que plus ils se soucient les uns des autres, plus ils vivront longtemps, il suffit de consacrer à votre partenaire 14 heures par semaine. Et les grands-parents vivent plus longtemps s'ils ont des petits-enfants. C'est pourquoi il est si important que vous preniez vos enfants avec vos parents le week-end. Bonus Vous vivez à Icaria. Sur l'île grecque d'Ikaria vit le plus grand pourcentage de 90 ans dans le monde. Les personnes âgées souffrent également de moins de maladies liées à l'âge. Les scientifiques relient l'excellente santé des insulaires au paysage montagnard local, qui exige plus d'activité physique sur une base quotidienne. Il aide également le régime, qui contient beaucoup d'huile d'olive, de légumes frais et de bon vin.